Faire tourner non non j'ai dit tu serais tu seras un champion si tu arrives à me faire tourner et ben bravo tu es un champion patrick parce que au bout de ma formation j'aurais right Forever free. de passer trois jours ici avec Yves oui. euh, trois jours de formation à l'école euh, Créprilorique donc euh, Yves est parti parce qu'il avait une grande route à faire jusqu'à saint raphaël Vallescure. on fera un reportage un peu plus tard quand il va se décider à ouvrir et toi bah, tu n'es pas réellement tout près non plus parce que tu arrives du Sénégal Sénégal quel drôle l'idée Et d'où au Sénégal de Dakar exactement Dakar. Ouais. Dakar. Et donc, bah, raconte-nous en deux mots. Alors, on va prévenir nos, nos, notre public, là, qu'on va pas dévoiler ton concept à l'avance, hein. C'est pas la peine d'attendre, de savoir ce que Nafal va faire. Eh bah, ben, vous le saurez pas, il fera des crêpes, il montre quelque chose là-bas, mais... Euh, voilà, pour l'instant, c'est un concept. Donc on, euh... fera, on fera une prochaine vidéo euh, <rire> ouais, à distance et ouais. comme ça, on, fera, on pourra faire partager on, ça on, aux autres. Voilà, on, on, fera, on fera participer tout le monde. Ouais. Donc, euh, l'idée des crêpes, des, des galettes, ben, enfin, c'est quoi c'est quoi cette idée-là Parce que toi, tu as un autre métier. As... Tout à fait, c'est ça. Ben, en fait, moi de... déjà, alors, je suis entrepreneur, euh, ça fait 16 ans. Ouais. Et euh, je suis dans le domaine du solaire depuis 7 ans. Ouais. Donc, euh, au Sénégal et aux Comores donc aux Comores dans l'océan indien oui. et puis bah, la crêpe c'est un projet qui date de 2004 ah, donc oui. ça, ça date euh, quand, mais quand tu dis, euh, quand tu dis que c'est un, un projet qui date de 2004, c'est-à-dire qu'il y, y a un jour, tu as, as eu une révélation oui. ou qu'est-ce qui s'est passé là Oui, oui en fait, euh, je faisais des, des, des voyages, des allers-retours entre Paris et New York, oui. parce que j'allais souvent à New York, oui. et euh, bah, la crêpe nous fascinait déjà à l'époque ah, par oui. rapport à, à, à sa texture, sa composition et ce qu'on peut faire avec surtout. Oui. Et, et ça n'existait pas à l'époque euh, à cette date là, il n'y avait pas de... ça n'existait pas à New York ah, donc, New York, euh, tu, tu viens en avoir, mais c'était un peu en catimini encore oui, que... c'était des... Euh, quand je dis ça n'existait pas, c'est plutôt le côté euh, galette, euh, oui, oui, oui, oui, oui, euh, crêpes, euh, street food, etc oui. voilà, donc ça n'existait ça, ça oui, pas oui, c'est vrai, c'est vrai donc, euh, et ça m'a toujours... Euh, voilà surtout que, voilà, moi je venais de Paris donc, euh, Montmartre, euh, ouais. etc, euh, c'est voilà, châtelet pour ceux qui connaissent, euh, ouais. les, les crêpes du soir. Donc tout de suite, je faisais des rapports avec, euh, avec ça. Voilà. Et tu avais laissé dormir ça quelque part et puis euh, c'est ressorti là, Oui, je pense que ça, ça, ça a toujours été dans un coin de ma tête mm -hmm. et c'est ressorti il y, a, il y a quelques mois. Euh, donc, euh, je me suis mis à écrire mon projet. Oui. Et quand j'ai commencé à écrire mon projet, bah, à partir de là, euh, j'ai commencé à chercher à vouloir me former, parce que c'est très important. Mm -hmm. euh, en plus, moi, en tant qu'entrepreneur, bah, pour moi, c'est la base. On ne peut pas ah, démarrer une activité euh, sans être formé. Mm -hmm. Et j'avais besoin d'avoir quelque chose qui soit... Euh, oui, mais excuse-moi de te oui. couper, mais en même temps, quel, euh, parce que moi, je sais des choses maintenant, mais mm -hmm. quel est l'intérêt de toi de te former alors que... Euh, tu ne seras pas tous les jours derrière les crépières parce que tu vas mettre une équipe en place. Tout à fait, ben moi c'était mon, mon but et l'objectif premier de ma formation, c'était surtout d'apprendre le métier et mettre la main à la pâte ouais. pour euh, derrière pouvoir gérer mes équipes. Ouais. Donc euh, qu'ils ne puissent pas me raconter de salade. Que je sache vraiment euh, comment on fait les choses ouais. et même si demain il y en a un qui est, pas, qui est malade qui n'est pas là bah, je peux tout de suite reprendre derrière et je serai je ça plantera pas mon service ouais. donc l'idée c'était ça. ça premier objectif c'était vraiment de euh, une bonne immersion et, et savoir euh, connaître le métier mm -hmm. parce que c'est vrai que moi je ne serais, serais pas derrière les billes Mais oui, ce que toi ton idée c'est quand même de développer oui, un, concept développement, ça. De ça. Un, développement un concept à travers l'Afrique de l'Ouest Exactement c'est ça, c'est un développement d'un concept à travers l'Afrique de l'Ouest parce qu'aujourd'hui la crêpe euh, c'est quand même euh, quelque chose qui est vachement aimé nous chez nous en Afrique ouais, de l'Ouest, euh, surtout bon, je, peux, je parle surtout du Sénégal parce que je connais bien le Sénégal ouais, ouais, ouais. et beaucoup d'expatriés, euh, la ouais, diaspora ouais. sénégalaise voyage beaucoup euh, elle rentre souvent au pays, donc la crêpe, elle est, euh, euh, c'est bien connu, mais il euh, n'y a pas ce, il a pas la qualité. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis un petit gourmand. J'aime bien les bonnes choses. <rire> euh, tu euh, suis un gros gourmand. suis un gros C'est ça. <rire> donc, euh, et j'aime bien les, la, la, la nourriture euh, ouais. qualitatif, ouais. Euh, plutôt pardon. Oui, qualitatif. Oui, qualitatif, mais, ouais, mais, ouais, Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc quelque chose qui soit, voilà. Donc c'est vrai que c'est euh, dans ce but-là oui. et euh, voilà je, je vais pas inventer l'eau chaude mais oui. c'était de, de ramener euh, ma petite touche grâce à, à oui. toi oui. en tant que mais en, en, même temps, en même temps en même temps parce qu'on en a parlé euh, on parle on évoque la crêpe euh, de froment oui. euh, le sarrasin sera peut-être un peu plus compliqué notamment pour euh, l'histoire du réassort exactement c'est ça ouais. parce que euh, ça n'existe pas malheureusement oui. Donc euh, trouver du blé noir, c'est très compliqué et très cher. Et très cher. Vrai. Donc euh, l'importer, bah, c'est difficile aussi parce que voilà, il y a des coûts de transport et de douane. Ouais. Donc, mais l'idée, euh, c'est aussi d'amener de, de, ça petit à petit, de faire découvrir aux Sénégalais, euh, voilà, cette, euh, à trouver des trucs pour faire venir un peu de sarrasin. Un peu de sarrasin et derrière, ils, je, je suis persuadé qu'ils vont adorer. Ouais. Il n'y a pas de raison. Pas, parce que dans, dans ton concept, sans dévoiler quoi que ce soit, une fois de plus, c'est qu'il euh, y, a, y a un service qu'on appelle euh, euh, à emporter, mais qui est plus que ça, ça va être mm -hmm. euh, du livret, mm -hmm. je ne veux pas aller trop loin, oui. mais aussi, euh, tu ambitionnes d'avoir une crêperie, euh, une crêperie, crêperie, sur oui. le oui. dur, comme on dit, euh, ça. sédentaire. C'est ça, exactement. Ouais. C'est de jouer sur les, euh, sur les deux tableaux, de pouvoir répondre à la, à la demande. Parce avec, que, euh, avec un labo central. Avec un labo central. Donc euh, oui, c'est exactement le, le, le but et oui. aller, aller vers ça. Donc entre ton désir de te former, euh, l'ambition de monter ton business, euh, euh, un jour tu as pris la décision de m'appeler et de dire j'ai envie de me former. Euh, on a compris ta motivation à vouloir se former qui est de te dire bah, euh, voilà, on ne racontera pas des bourgs parce que, et des crêpes parce que je sais et que mmh. ça te permettra aussi de développer certainement de nouvelles recettes oui. on restera en contact pour ça comme on se l'est dit mmh. euh, d'un autre côté c'est euh, une nouvelle aventure pour toi donc est-ce que ces trois jours que, que tu as vécu ici euh, est-ce que ça t'a amené suffisamment de, de, de choses en main est-ce que en gros, je le formule un peu mal, c'est oui. entre l'idée que tu avais de te former et de penser de certaines choses que tu allais trouver ici et ouais. de ce que tu as trouvé, c'est aujourd'hui ton... quel petit bilan simplifié tu fais bah, Bilan très positif parce que une formation très intense, mais en même temps euh, très, très euh, vraiment bénéfique par rapport à mon projet, par rapport ouais. à l'écriture de mon projet encore une fois, parce ouais. que j'avais mes idées, mais en venant ici, bah, j'ai réponse à beaucoup de questions. Ouais. et qui vont me permettre euh, d'aller très vite et de développer, de déployer ce que j'ai envie de mettre en place avec plus d'assurance bien sûr ouais. parce que j'ai réponse à, à, à mes questions et bah, ça a été euh, très très euh, très intéressant pour moi et je conseille fortement <rire> <Parce> que, <rire> à celui qui veut se lancer pas, parce que parfois je, je dis et j'ai mis euh, auprès de toi aussi c'est souvent oui. je dis euh, que les gens mettent un peu la, la charrue avant les bœufs parce ouais. que, euh, toi, tu investis sur du matériel qui vaut quand même des sous, mmh. euh, et une fois de plus, je peux se rentrer dans les détails. Oui. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, est-ce euh, que ce matériel est adapté, toujours adapté, oui. ou tu vas adapter la cuisine autour ben, Le matériel il est adapté, oui. mais grâce à toi, oui. euh, je vais adapter d'autres choses autour par rapport oui. au matériel. Et on va pouvoir, je vais pouvoir travailler euh, comme j'avais envie, euh, toujours en restant dans la nature de mon concept. Et de, de me permettre d'atteindre euh, mes objectifs et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Quoi. Et peut-être avec plus de simplicité. Exactement, c'est ça. Ouais. Ben c'est ce que j'allais dire. Avec beaucoup plus de simplicité. Ouais. Et, et tout en, tout en gardant le, ce caractère de la de la bonne crêpe bretonne. Ah bah mais je pense que c'est essentiel. Hein. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Waffle Pourquoi je dis Waffle Nao, peut être que ce sera le plus simple pour toi. Nao Voilà, hein. exactement. Qu'est-ce qu'est qu qu aujourd'hui Nao euh, euh, Alors, non, en deux mots, c'est pour quand en fait Bah là, moi, c'est pour euh, début mars 2021, ouais. si Dieu le veut. Ouais. Et euh, parce que derrière, euh, bah, tout est déjà en route. Ouais. et il y a un Covid aussi oui il y a un Covid aussi donc c'est pas évident mais euh, derrière ça c'est vraiment euh, là la formation a été euh, très très bénéfique pour moi et donc derrière ça me permet de, de pouvoir avancer beaucoup plus vite et d'y voir vraiment ouais. vraiment beaucoup plus clair parce que un projet c'est bien de l'écrire c'est bien de le ouais, penser ouais, ouais. Mais, et surtout que moi c'est c'est un, un, un projet où je serais je serai pas en en Cuisine réellement, donc c'est mais, voilà. mais, mais, mais, euh, mais je euh, me dois d'avoir voilà un peu la maîtrise des différents postes. Bah, je pense ouais. que la maîtrise aujourd'hui est, tu, tu, bon, on verra par la suite, ouais. mais je pense que je suis très content de, de, de ce que j'ai réussi à faire là pendant ouais. Euh, ouais, parce qu'il faut avouer. <rire> que euh... Donc, tu avais dit que tu me paierais une voiture si j'arrivais à te faire tourner. Non, non, j'avais dit que tu serais, tu serais un champion si tu arrivais à me faire tourner. Et ben bravo, tu es un champion, Patrick, parce qu'au bout de ma formation, j'arrive à tourner comme il faut. Bah oui, et j'y prends du plaisir. De, et au-delà de ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, c'est ouais. chouette. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est au-delà de ça. Et suis, puis voilà, c'est vraiment, c'est top. Donc, euh, de manière récurrente, je dis toujours à un... chaque vidéo que je tourne, c'est... Euh... Il me reste qu'une chose à te souhaiter, euh, c'est que ben voilà, ça aille de l'avant, que tu avances. Merci. Euh, et puis moi, j'étais très heureux de te recevoir aussi, sans oublier l'ami Yves qui est reparti à Saint-Raphaël avec sa voiture. Il doit rouler au moins une dizaine d'heures. là. Ah, ouais. Mais je pense que là, au, au, en, au même moment où on parle. Je belle pense rencontre que, aussi. Belle rencontre. Puis ouais. je pense qu'il a tout un tas d'images dans sa tête, ça doit défiler. Exactement. Ce pas toujours facile de, de faire des changements de cap comme ça. En tout cas, merci de m'avoir choisi. Euh, et puis, comme tu le sais, il y a mon, mon, mon SAV qui fonctionne. Oui. Euh, le, le vieux cheval que je commence à être, il se, il se sert des, des, des réseaux sociaux, de WhatsApp, de tout. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Et puis, que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, bah en tout cas, moi, merci beaucoup vraiment de, de l'accueil. Ouais. Parce que de A à Z, euh, c'est vraiment génial. Et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir... Euh, oui. continuer à collaborer ensemble et je pense que oui ah ouais. parce que on a vraiment, un petit ça... appui qui nous permet de voler plus vite ouais, c'est ah, ouais. pour ça vraiment l'accueil ouais. de tout quoi du, du début jusqu'à la fin vraiment ça a été euh, une, euh, une très très très belle expérience et, ouais, euh, donc voilà je, je te remercie vraiment pour ça et d'avoir ouais, été aussi pédagogue parce que je, je ne t'ai pas tapé <rire> non parce que t'es trop grand <rire> voilà peut-être mais euh, sincèrement voilà d'avoir été patient et d'être pédagogue parce que c'est important et, et moi maintenant ça me je suis, voilà, je suis vraiment rassuré de, voilà, tu, tu, tu de partir. je attaquer. me sens prêt à attaquer et c'est plus important et ben, on se dit plein de bonnes choses et puis on invite ben, tous ceux qui veulent devenir crépier ben, tant que faire se peut venez rejoindre ma petite école lorique c'est bien ah oui je vous conseille Bon, je vous conseille fortement. <rire> c'est parti. Merci à toi euh, Nao. Voilà, c'est vieux, <rire> vieux pour toi. Okay. Salut à toi. Merci beaucoup Patrick, merci. merci. Salut. salut. Take a step back. To see the truth around you. From a distance you can tell.